Coucou YouTube, j'organise une game viewer pas du tout. Je tombe avec euh, un papa ultra avec ses enfants ultra super gentils, sauf que la moitié du lobby est démoniaque. Vous allez comprendre mon visionnage. Good movement. Ouais, quoi C'est le vrai Bah oui, je suis pas fou Non, on est avec le vrai, je suis avec mon fils là. Sérieux bah, ouais. C'est Nathan On en ouais. forme Alors, On est fan de oui, C'est chaud C'est ouais. chaud On joue avec chaud, c'est pas vrai Ouais, c'est oui. ma oh chaud, vas-y, viens, on, on fait le carnage. Vas-y, vas-y, moi. Et moi, j'étais parti pour défoncer tout le monde. Bah vas-y bah hein, j'ai vu ça, oh, je je avec le vrai c'est ouf ça Attends, <rire> t'as quel âge Nathan 9 ans Putain t'es grand. Euh... Allez hop les gars, allez gars, un go truc go ouf Go gagner Oui maman Un euh, Chaud euh, voilà. tous, les, tous les jours on te regarde mec C'est vrai Fada ah, Ouais Et... Oui c'est trop est... Et merci beaucoup Ouais Ils sont mignons Sur hein. Sur moi Yeeey yeah. Escalier, là. Il est tous avant ah, deux. Ok. On, on, a, on a une team, euh, une team de, hasard, de hasard sur nous. Je vais aller nous acheter Attends, la caisse, mmh. un. Attends, je reviens. Quoi tu as un vas-y pour nous B Bien dit ça. Allo T'es bon toi Oui J'essaie d'acheter la caisse depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais. Quoi Qu'est-ce qu'il se passe a un autre. Salut chaud. Ah <rire> Ouais c'est mon fils Attends, <rire> a, a, attends, y'a a, y Dad Ouais j'en ai deux, j'en ai deux. Attends, t'as tes deux fils là Mais t'as quel âge euh, Le papa il a 40 ans. Quoi Mais t'as la voix d'un mec de 28 T'es en forme toi eh non ouais. Ah oui, oui, je suis en grande forme. À l'image de mon pseudo. Ah, je, je, je... Trop cool ah ouais, ouais. Tu dois faire À l'image de mon pseudo Ah Tony, oh. la, Tony Tony <rire> la main froide On peut la frappe à disperser mon pote Et la ville va me faire le Bon vas-y moi je veux rush avec chaud il y, a, il, y a des, il y a des teams super énervés euh, dans ce bâtiment à l'étage Genre je, je dirais qu'il y a deux joueurs qui ont vite fait un petit niveau euh, Il est mort celui qui était pas mauvais Ok crack en haut J'ai le rush Vas-y il faut qu'on les fasse tous là. Ah putain C'est un extraoût ah là Ah ouais. c'est un truc de fou là. Jouer avec toi hein. Ah c'est un plaisir. Hein. Ah c'est lui qui m'a Ah ouais c'est.. Ah ok J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par contre. C'est je crois qu'il y a... Toi. je crois qu'il y a encore une stream streamac sur okay. le ah, ah Et lui il, a le, lui il a le script en bas Ok derrière nous derrière nous ça, ça, doit ça, être ça nous tire ça, au snipe. Ça doit être un niveau 5 ça. J'irai nord Ah c'est Showa qui m'a Ok ça revient de, de spawn Il euh, y a, y a, a, y a, y a peut-être peut 12 personnes, il y a 3 teams Oh, oh. oh merde, il me to... merde Il me tombe dessus comme des zombies Non, j'ai envoyé. Ah il est crack, il est crack, euh, je le kid je sur je toi. J'ai envoyé des photos à personne. Ouais, ça va très mieux, ouais. Toi, je le vois pas, frère. C'est bon, j'ai buté la team. C'est où euh, Je l'ai down, il était juste à oh. côté de toi. En bas. Ah Hop, j'arrive Nathan. Merci. Et de rien? Chaud, c'est un plaisir de jouer avec toi. Mec, les plantes vertes, ça conserve de ouf. En vrai. Le bonheur est indescriptible. Est de pute, c'est chaud. Non. Eh hey, merci Ah bien sûr, frère. Ok, sur le top encore. Ça a sauté. Il ah, y en a du monde, les gars. là. Hein. J'aurais pu mettre fin à leur équipe plusieurs fois. Ils tombent en boucle, mais ils sont mauvais, mais... C'est abusé par contre, comment c'est intense une, ah, faire, une, une game avec autant de streamers Par contre, c'est dommage qu'il n'y en ait quasiment aucun qui soit bon. Vous pensez que ça, ça les dérange pas Ah, il, il a oublié d'où Il a tellement voulu ouvrir au dernier moment pour me baiser qu'il a pas ouvert. Et on est sur une 19 kills de choix. Qui de oh non, non, ce qui fait de moi <rire> Le drone est à court de carburant, il rentre sur la j'avais ton temps, le boloss. Hein. Oh merde. Je vais tous vous défoncer. T'apprends un... Les gars, regardez comment est-ce qu'il attendait. Ça, Rega est regardez comment est-ce qu'il attendait, les gars. Système mort, Trophy, ils sont 4... Quatre... Ouais, je suis mort, mais je vais revenir, t'inquiète. En fait, il y a... Il une des teams qui ont un bon joueur dans leur équipe, hein. un, mec, un mec, qui sait jouer mais qui, mais qui joue beaucoup, beaucoup sa vie. Donc j'aurai besoin de vous pour le défoncer. Ok. Ça prend un l'argage là-bas, papa. C'est trop mignon par contre le ouais, daron bien. qui joue avec ses fils et tout, ils doivent être trop heureux les gamins. Hein. <rire> Incroyable. Ouais sur le top encore. Sur le top les gars encore, il m'a, bah une paralysante à la à la, à, la, à la wad. Nice, bien joué, ça. Je prends le largage, papa. C'est incroyable. C'est eux. C'est cette équipe-là, les gars, que je vous ai dit. J'en ai fait tomber deux. Ah, trop tard, ils ont réanimé le bon joueur. N'y allez pas, vous allez tous vous faire fumer. Nathan, ah. dans l'angle, derrière toi, Nathan. Alors, ne ah. oh, ah, faut pas que tu meurs. Alawid, faut pas que tu meurs. Faut que vous restiez ah ouais, en ça vie. A, Au mort, mo mort. Mais non, mais si Alawid si il reste en vie. Moche. Je... Faut non. juste que vous restiez en vie 20 secondes. Tu, tu peux le faire. Reste en l'air, reste, reste bien en l'air. Je suis trop bah, content. Tourne sur la gauche, la droite, droite, droite maintenant. Ouais, va, bah, tourne à droite. Ouais, super, t'es le boss, t'es le boss. C'est ne, ne, ne, ne coupe pas le parachute, ne coupe pas le parachute, quoi qu y a. Alors surtout, n'atterris pas là. Alors cache-toi. Ouais, super. Qui, euh, chaud, on parle pas au même mec, hein, je crois. C'est pas un de tes gosses, ça non, non, non, non. Moi, je sais pas, je pensais que. <rire> je je, je t'ai vu comme un peu le procréateur de tout le lobby, tu vois. Ouais, je. Moi j'y vais avec chaud. Ah, on va tous le coller, regarde. On va euh, lui faire des euh, gros euh, bisous. On va tous le coller, frère. Quoi Et alors, chaud 78, le retour. Ouah wow. Putain, y'a des mecs en blanc Ouais. Oh, oh, oh. oh mais chaud il fait un carnage Ouais c'est clair je vais me faire ouvrir eh en Wesh. Oui, je... Il y a toute la map qui est sur moi. Je vais crever à force. Oh il a ton arme, papa chaud. Et, il nous a mis ouais. un poutine ou quoi Parce que oh, c est, c est, c est, celle, de, celle de ton papa c'est la meilleure c'est pour ça. Il l'a trop bien faite. Oh, on a regardé ouais. les méta qui se connaissent sur internet quoi. Ouais, je. <rire> T'inquiète. Ça, ça se trouve bien, je chien. Ouais, quoi? on se. Ah, mais t'as bien fait. Oui, mais là. Mais il reste que. C'est ce vrai, il reste que, que le chaud. Voilà, c'est lui, ce bâtard. Hein? Non, je <rire> Je suis jamais tombé dans une game avec autant de stream act de ma vie, les gars. Au revoir, chaud. Bah, attends, attends, fini de regarder ça va. Là, c'est pas fini. Non, oh. ah, il avait trop le les gars. Là le ah, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait au mieux à la petite équipe. Ouais voilà, c'était un plaisir de jouer avec vous. En tout cas, ouais, oh, bisous, bisous, bisous. Mais euh, salut Nathan et bonne mèche le papa. Ouais, salut. C'était une game viewer euh, Je suis pas sûr. <musique>